Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Vos programmes sont momentanément interrompus. Ce n'est pas un exercice. Ceci est une alerte du ministère de l'Intérieur. Une catastrophe... Planète News a été piratée. ...est en cours. Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions qui vont s'afficher. Nous serons de retour le 15 juin.